Et salut à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi ensoleillé. Donc j'étais, vous m'avez suivi un peu sur Instagram, j'ai été en séminaire aujourd'hui au séminaire de Raphaël Carteni. Donc c'était au Marriott, super, euh, si vous avez vu, bah, regardez mon compte Instagram, le live, j'ai fait quelques lives, donc super, euh, établissement, l'hôtel Marriott. Et j'ai été avec un ami investisseur, euh, Romain, qui euh, bah, lui, il a la spécialité d'être le, le pro de, de la location de vos voitures entre particuliers donc il va vous en parler, donc moi j'ai sur ses conseils, entre autres, ben, j'ai mis en, en location euh, ben, ma voiture, je suis en train d'en acheter d'autres, et ben, c'est un produit qui est assez, si tu le fais bien, c'est un peu comme l'immobilier au final, si tu le fais, euh, tu suis les étapes une à une, les bonnes étapes, et ben, derrière tu euh, t'encaisses du, du cash quoi. Donc euh, Romain, salut. Salut. Je te prends le micro. Yes. Euh, ouais, donc euh, déjà super euh, séminaire de, de Raphaël Carteni, merci à lui de, pour, euh, pour ça. Et euh, donc ouais bah, donc le, moi je fais de la location de voitures entre particuliers sur Drive -E et euh, Wicar. Et donc euh, pour résumer c'est le Airbnb de la voiture. Donc c'est euh, une euh, des voitures qu que je mets en location, que j'achète d'occasion et euh, que je mets en location donc, sur, ces, euh, sur ces plateformes. Et, euh, et ça marche, ça marche du tonnerre. Et surtout, le, on va dire, toi Damien, tu es plus dans le tout ce qui est immobilier. Yes. L'immobilier, euh, ça fonctionne super bien, euh, on va dire, euh, pour le, les investissements long terme, mais ça met un petit peu de temps à se lancer et euh, tu euh, as des fois des travaux à faire, etc. Et par contre, justement, à l'opposé, euh, la location de voiture, c'est euh, super rapide comme, euh, comme pour se lancer. Et pour pouvoir faire de l'argent rapidement donc c'est un bon un très bon complément par rapport à l'immobilier et encore aussi l'immobilier je sais que dans les grandes villes c'est assez assez compliqué pour trouver vraiment des bonnes affaires ouais, même là, si là c'est le contraire du coup pour les voitures dans ouais, une grande ville bah, c'est là, là où tu peux, euh... tu, peux, tu peux vraiment faire du, du gros cash donc, euh, donc voilà donc c'est vraiment la, la location de voitures en tout particulier c'est top donc voilà, là, vous, vous posez sûrement plein de questions. Mettez un gros like, là, si vous nous entendez bien. Vous, vous posez sûrement des questions. OK, mais comment je fais Parce qu'avec mon assurance, j'ai peur de prendre des malus et tout. Donc, tu as les réponses par rapport à ça. C'est, on va dire, ces objections classiques qui reviennent souvent. C'est, ouais, mais il va me, il va m'envoyer ma voiture dans la balustrade. C'est mon assurance, je vais prendre un malus. Ça coûte cher, etc. Yes, Kevin. Salut, Kevin. Donc, est-ce que tu as une petite réponse Ouais, alors on va dire, on, je vais essayer de, de prendre les, les questions qui reviennent souvent. Euh, typiquement, comme tu dis, le tout ce qui est au niveau d'assurance. Euh, donc, faut savoir que la, les véhicules quand ils sont loués sur ces plateformes, il y a une assurance euh, 100% tout risque qui est prise le temps de la location. Donc, le locataire prend, un, paye une assurance tout risque. Donc, s'il y a le moindre dégât sur le sur le sur le véhicule pendant la location, c'est assuré. Et donc euh, ce qui veut dire qu'il est assuré, donc vous, votre euh, votre prime d'assurance va pas changer et ne euh, sera pas du tout impacté parce que votre assurance euh, perso ne saura pas du tout que vous avez eu un sinistre ou quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est un, un bon un bon point. Euh, après, sur le, la question de est-ce que les voitures reviennent complètement euh, fracassées à chaque location, ça peut arriver, euh, ça m'est déjà arrivé, mais on va dire... Euh, la on, Typiquement, moi, mes... j'ai fait plus de 1500 locations et j'ai eu que, on va dire, 5% de, de sinistres. Et ce que j'appelle sinistre, ça va de la voiture qui part en épave à euh, la petite rayure sur, sur une aile ou sur, ou sur la carrosserie. Et donc vraiment, c'est assez, assez minime dans ce, dans ce business. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Euh, comme... Comme question qui peut revenir souvent, si au niveau de, de, de l'entretien des véhicules, on dit oui, mais les, les locataires vont te dégueulasser la voiture. Non, pas la plupart du temps, les, les locataires sont assez, assez respectueux. Mais oui, ça peut arriver que tu aies une voiture qui revienne complètement sale et tu peux mettre des pénalités et, et tu peux comme ça rattraper le, le coup et surtout le temps que tu vas passer pour, pour nettoyer le, la voiture. Ok, donc pour résumer... L'investissement voilà, immobilier, ça reste bien évidemment quelque chose d'énorme et c'est un effet de levier énorme par rapport à ce genre de business. Par contre, en, en, pour diversifier, comme je dis toujours, il faut diversifier ses différents revenus afin de, de diluer ton risque. Voilà, L'avantage d'une voiture, c'est que demain, tu regardes, après-demain, aller, aller sur 8K ou sur drive -E et et t'encaisses du cash directement. Tu peux commencer par une petite voiture. Donc Après, moi, je ne suis pas un pro par rapport à ça, ce qu'il y a quand même... C'est assez simple à faire, mais c'est comme l'immobilier. C'est super simple à faire. Il ne faut pas faire des erreurs qui peuvent coûter relativement cher au final. Donc par rapport à ça, tu, tu proposes quelque chose, tu proposes un, un accompagnement. Tu, euh, on peut te retrouver comment quoi, si, si on, on veut se lancer, mais qu'on a un peu peur d'y aller tout seul Alors moi, je propose donc de la, la formation sur ce, sur ce business de location de voitures entre particuliers. Euh, en ce moment, je suis en, je suis en plein lancement. Euh, Damien bah, tu n'hésiteras pas à mettre un lien euh, en dessous de la, de la vidéo yes. et donc c'est vraiment un, un accompagnement sur euh, sur 12 mois avec une partie euh, toute la partie théorique où il y a 12 heures de contenu euh, vidéo euh, pour à, à aborder toute la théorie et tout ce qu'il faut savoir pour euh, pour faire de la, la location de voiture et tout ce qu'il faut savoir en dehors euh, des euh, on va dire des choses bateaux que, que tout le monde peut, peut connaître. Euh, typiquement, euh, comment acheter une, une voiture, mais comment acheter une voiture à un prix euh, super avantageux, faire des bonnes affaires, comment trouver les bonnes affaires, euh, comment euh, bien euh, faire en sorte que euh, ça ne prenne pas énormément de temps euh, à gérer. Et, et voilà, plein de de, petits, de, de grosses astuces euh, là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est le, le programme Loueur Pro que, que je propose. Et, euh, et voilà, si, euh, si des gens sont, sont intéressés, ou sinon, si, euh, si vous avez juste euh, des questions, bah, n'hésitez pas euh, sur ma page Business Particulier, ou sinon, euh, demandez à Damien et, et je serai heureux de répondre à, à vos questions. Allez, je vous mettrai tous les liens de, de, de Romain en dessous de la, de la vidéo. Juste une question, à partir de quel âge on peut commencer J'ai 18 ans, j'ai mon permis, ça marche ou il y a un âge minimum de détention du permis pour pouvoir faire ça alors, il y a pour pour, lance, pour commencer dans le business, oui, tu peux, as juste besoin du permis et, euh, et après, en France, on a le permis à 18 ans, donc tu peux commencer à 18 ans. Après, par contre, pour faire de la, pour louer une voiture, il y a des conditions de location et donc c'est deux ans euh, sur la majorité des plateformes. Mais euh, mais après, j'ai justement dans les, les membres que j'accompagne euh, une ou deux personnes qui n'a pas le permis. Et justement, on est en train de voir pour trouver des solutions pour, pour comment comment ces, ces personnes peuvent se lancer dans ce business sans avoir le permis. Ok, super. Bon, Je pense qu'on a fait le tour. Je vais être honnête avec vous. En plus, j'ai le bras qui commence à tétaniser. donc euh, Parce que là, j'ai pas pris ma perche. Je, je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais c'est vrai que ça reste un domaine qui est quand même... Euh, est, en fait, ça, je pense que c'est assez simple de, de se lancer avec, pour avoir une voiture. Mais si on veut commencer à avoir 2, 3, quatre voitures, bon, on en a 21, c'est bien, je pense, de se raccompagner pour ne pas... Je sais pas vous verrez toute la description de l'information, mais ça va vous permettre de, de vous rassurer et de pouvoir surtout implémenter. C'est comme l'immobilier. C'est pour acheter une seule voiture, faites-le tout seul, vous pouvez vous tromper. Maintenant ce qui est intéressant, c'est pas d'en acheter qu'une, c'est d'implémenter. Et en 12 mois, je pense que tu, on peut finir facilement avec 8, 9, 10 voitures. Donc ça et Romain il va vous, vous expliquer. Donc je vous mets de la description en tout cas euh, dans, dans la vidéo. Et je vous dis à, à très bientôt pour, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. ciao. We'll